Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Stamp euh, chemie de Low Phone. Euh, C'est un nettoyeur de tampons. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là J'en ai eu plusieurs mais euh, sous forme de blocs qui s'ouvrent avec de la mousse et euh, je les ai cassés, abîmés, flingués. Euh, donc au bout d'un moment, bah oui, il faut, faut les changer. Euh, cette fois-ci ça c'est une peau de chamois synthétique donc je l'ai déjà utilisée ce qui me permet de faire un retour. C'est grand comme ça, je vous l'avais montré dans le déballage euh, donc unboxing euh, de ma commande craftly. Euh, C'était à peu près cette taille là mais avec un aspect plastifié, rigide, assez désagréable je trouve au toucher. Par contre une fois mouillé, il suffit de le mouiller avec de l'eau toute, euh, toute simple, sans aucun produit, sans alcool, sans euh, savon, sans rien. Et euh, il devient mouillé. Euh, mou euh, souple donc ça se présente euh, dans une pochette comme ça bon c'est dommage qu'ils mettent euh... Un, un si grand em emballage pour ça, mais c'est un peu toujours le, le problème qu'on va retrouver partout. Euh, on peut le garder humide pendant un bon moment. Euh, après, voilà, moi j'ai toujours un petit peu de doute sur le développement des bactéries, donc euh, souvent je mets euh, un petit peu d'alcool ou un truc comme ça. Mais comme je sais pas comment le produit réagit avec, je vais pas le faire et je le rincerai euh, peut-être une fois par semaine, euh, tout simplement. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça marche et à quel point ça marche bien. Là, c'est de la Versafine, j'ai déjà préparé euh, pour tamponner avant. Hop, j'utilise ma fameuse nouvelle presse de tamponnage, à laquelle je suis accro, forcément. Et euh, on va prendre euh, tout de suite... Alors là est, il est sale, hein, parce que je l'ai utilisé, mais c ça n'empêche ne, pas du tout l'utilisation, le fait qu'il soit sale, ça ne redépose pas, le, me demandez pas comment ça marche, ça marche, c'est tout ce que, je, ce que je voulais savoir sur ce coup là. Et le résultat est juste, euh, hop là, dès que je te retrouve à la caméra, impeccable. J'ai juste passé un tout petit coup, vous avez vu, c'était rapide, et c'est parfait. Alors bien entendu, euh, si vous utilisez des encres résistantes de type Stason ou Archival Ink, euh, comme je l'ai fait avec ce tampon là où j'ai pris de l'archival ink brun euh, vous le rattraperez pas en Parfaitement. C'est justement le principe de ces encres, c'est qu'elles colorent le papier, euh, le plastique, euh, le papier, on sait tout, hein, c'est normal, mais qu'elles colorent le, le plastique de manière durable. Donc c'est normal. Mais là on voit qu'avec euh, la VersaFine, celle que je vais vous conseiller plus le plus d'utiliser, le rendu est, euh, est nickel, c'est parfait. Donc c'est vraiment euh, un produit dont je suis très contente. Alors il y a des dupes moins chères. Euh, chez, chez Action il y a des personnes qui en ont vu, moi j'en ai pas retrouvé, je suis pas sûre que le produit se vende toujours. Euh, après souvent il y a des produits qui disparaissent pendant un temps, qui reviennent. Il euh, y a des pots de chez moi synthétiques, mais euh, le problème c'est que certaines vont pelucher. Euh, donc là pour le coup, euh, des fois je prends les versions euh, pas chères, mais euh, là j'ai choisi de prendre la version euh, de qualité prévue pour cet emploi-là spécifiquement. Euh, et puis d'essayer de le garder euh, assez longtemps. quoi Donc voilà, ça ressemble à ça, c'est pas très grand, c'est compact, une petite boîte en plastique pour le stocker, et puis, euh, et puis ça, ça marche longtemps, euh, ça se rince si besoin, il suffit vraiment juste de, un peu d'eau. Juste de l'eau, pas de produit, rien du tout, donc c'est bien aussi pour vos mains, pour euh, l'environnement et puis pour vos tampons, un minimum de, de produits. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé ce retour sur ce produit, n'hésitez pas euh, à me faire vos commentaires, à me dire euh, ce qui pourrait vous intéresser, etc. Et si je peux répondre à la demande, bah, je le ferai avec plaisir. Allez, bonne journée à toutes et à tous